Rien de rien. Tout est blanc, c'est même étourdissant. Tout le monde voit très bien. un tremplin olympique. un gros tremplin là, c'est <rire> un, un plus petit tremplin, c'est un troisième bébé tremplin pour les enfants. C'est le oui. premier écrasse de soleil de Coupe Chevelle. Oui. Oui. C'est le premier écrasse de soleil de Coupe Chevelle. Try the bubble here. Bien sûr. Ça va être curieuse à tous. Allez-y. h 1850. On est où là? Pas oh, C'est quoi le nom du restaurant ici? C'est écrit là. Là c'est quoi? Qu'est-ce que c'est écrit? <rire> le... Le... Toute la famille s'en vient, on va les accueillir ici Après j'ai mélangé Bien Allez go, maintenant Bon? On vient rentrer du ski Il y a bien des jaloux pour aller chez la Chouapol Donc là, on a un resto bien mignon qui s'appelle le Tremplin Les décorations <coughs> Moi j'ai une fin de loup Tu veux manger beaucoup? Alors là, moi j'ai choisi un steak, <mérite> un burger, spaghetti et une pizza montagne. Demain, on a essayé de <mérite> sortir à Saint-Martin! Alors Saint-Martin, c'est une ville très authentique parce que Sébastien est né là, puis a vécu là en tant que berger avec César et Belle. <mérite> Au qui est ouvert. Là, on est dans les combats. Et puis on s'en va faire de la luche. Ah Go, go ah. Si. On est prêts Let's go, let's 1, 2, 3, GO, Un, deux, trois, go. Oh. C'est sûr qu'on retourne. Moi, moi je suis je vais y retourner. Qu'est-ce que t'as fait T'as perdu toi Non, le premier stand j'ai gagné. Ah mais après ça t'es tourné dans tous les sens. Ouais après j'ai failli tomber de la, des trous là. C'est pas mal intense <rire> J'ai une fois là, y fait plus bas, il a gagné juste... En fait, maman, et Annie juste à côté, dit, je suis à la main. Alors on revient de la luge, c'était vraiment vraiment vraiment vraiment chouette. Euh, ça allait vraiment vite, c'est difficile à contrôler mais on euh, a vraiment bien rigolé là. Pas les on de gagner. Oh <rire> la course. Un coup de regarde <rire> Regardez la petite village. Hein. Petit village. Fin de soirée. Hein. Maman nous a appelé, on s'en va faire du ski avec Nicolas à la petite pente école. Nicolas, ça fait plusieurs jours qu'il demande qu'il va faire du ski lui aussi, hein? Ça te de faire du ski? Marie-Roselle, elle va-tu faire du ski? Non. Non? Mais toi? Oui. Est-ce qu'ils sont là? Ah bah ben oui, maman est là! Nico, maman est là. Tabi roula est fermé, alors euh, on va essayer. Est-ce que tu viens faire du ski Oui. Allez, on va faire du ski. Le club. C'est des portes de ou quoi là? <rire> Ouais, Alice, <aller rire> Alice et le tabi roula. Let's get in the car and you'll drive. We we'll leave in tonight. Streets and the cobblers and the online. Been keeping our heads above water, struggling and striving. We ain't gonna turn back this time, we'll just keep driving. You've got Regarde-moi! Regardez! Ouais. Bon. Okay. Wow, le soleil! Des canons avant oui, okay. Wow. wow. Alors, ça tombe derrière toi, hey. Impressionnant ça! Fais des S, Paul! Des S! The S. Regarde ça comment c'est beau, de manière parfaite. Wow! C'est le petit boulevard. On commence à descendre de vers la Préparez-vous là, ça va chauffer les cuisses. On est venu à la Méribelle. Ça, c'est des chouettes. Regarde un turquette. <métant> Alors, ici on va arriver à Saint-Martin, dans quelques minutes, et puis euh, ville de Saint-Martin de Belleville, c'est une ville mythique, à cause que Sébastien il est là, donc on va aller le visiter. Et ici on, a, on dirait vraiment qu'il y a des petites habitations typiques. C'est C'est magnifique! Est-ce que c'est la ville de Sébastien? Ouais, mais la ville de Sébastien est beaucoup plus petit. C'est ça? C'est pas Alors, on est au-dessus? restaurant, l'étoile de neige. Hein. Il paraît que la tartiflette est, est très bonne. Est bon. oh là, là, là, là. là on est à Saint-Martin de Belleville, on s'est de prendre de la tartiflette et une glace. On est très chanceux parce que c'est vraiment très beau ici. On a pas pris une tartiflette et glace. Ben oui, c'est la glace, tartiflette, la tartiflette c'est vraiment vraiment beau. Avec des patates. Avec des patates, ouais. OK des pas contre jour ça fonctionne pareil. Il y a un truc, comme ça. On est en haut du couloir du curé. Donc on a monté 5 minutes pour se rendre ici, c'est assez à pic, c'est assez spécial se sentir ici. Puis là, Laurent et moi, on se prépare à descendre. Dérape un peu, tu peux commencer à skier après. Je Commence là. Tu peux faire des virages si tu veux. Fais quand même attention. C'est bon, vas-y. C'est bon Lara Vas-y Oui. toi Ouais Vas-y Alors Laurent, comment t'aimes ça le couloir du curé? C'est vraiment cool! C'est un peu difficile, hein? Ouais, surtout marcher pour aller en haut. Ouais! C'est beau!